Bonjour Jean-Luc. Alors moi, effectivement, vraiment un grand merci pour ce que vous venez de nous partager. Euh, J'ai adoré ce, ce, ce moment de, de partage qui a énormément euh, résonné en moi. Euh, franchement, ça m'a beaucoup parlé. J'ai pris beaucoup de notes. Euh, je suis moi-même en fait directrice du, du service business, donc je, je gère une équipe vraiment de, de commerciaux. Donc notamment la partie sur les objectifs chiffrés, etc., qu'il fallait réussir à transformer en, en vision, en sens. Enfin, ça paraît tellement... Euh, euh, voilà, évident, mais je pense que je vais quand même changer beaucoup de choses dès, dès demain. Euh, beaucoup aimé aussi le, le, vous savez, les trois post-it. Euh, je tente, je continue, j'arrête, et, et j'ai envie de donner aussi plus, de, enfin, de permettre peut-être plus d'initiative au sein de mes équipes aussi. En toutes circonstances, je suis gagnant. Ça m'a beaucoup parlé. Euh, en fonction des périodes, on peut ressentir de l'appréhension, on peut avoir peur, on peut ne pas, euh, ne pas toujours oser, ou alors se dire. Euh, euh, j'ai pas été bonne, j'aurais je, je, dû faire ça, je, enfin, voilà, sans, sans vouloir et avoir de la frustration. Et, euh, et peut-être se, se détendre un peu par rapport à ça, le droit à l'erreur. Et, et, et voilà. enfin, il y a en tout cas énormément de choses qui vont parler et euh, j'ai hâte de, de lire euh, votre livre plus en détail.